Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui, Léloï Nishmat, Avram, Mordechai Benitrak, Véfani. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, pour 5 minutes éternelles, nous étudions la Sérète Moed Katan, Perigimel, Mishnah Dalet. En Kodvin, Shtare, Chorv, Bemoed. Vimenom Amino, O, Che Enlo Mayochal, A Rezeih En Kodvin, Sfarim, Filim, Zuzot, Bemoed. Ben Magihin, Otachat, Afilobesefer, Ezra, Obesefer, Azara. On continue à voir les travaux interdits pendant Khalamoued avec à présent les Ch'ov », les reconnaissances de dette. Ça, cette fois-ci, on avait appris à la présente. toutes sortes de choses qu'on a le droit d'écrire pendant Khalamoued, parce qu'il y a des risques de perte. Cette fois-ci, une reconnaissance de dette, on n'est pas obligé d'écrire pendant Khalamoued. Comme Mishal nous dit, on n'écrira pas, pas des... Des shtars, des contrats de reconnaissance de dette, de créances, pendant la moed, sauf, et s'il ne le croit pas, il ne fait pas confiance, au chène, au ou encore que le scribe n'a pas d'argent pour manger, alors, à réseille, retourne faut d'écrire. Ça y on explique. Deux personnes qui se connaissent, vous voulez me prêter, j'ai besoin de 2000 shekels, prochainement. On fait confiance, on se connaît, on ne fait pas d'entour de entre nous, surtout que j'ai une grande reconnaissance si vous prêtez de l'argent. Donc, du coup, j'ai le droit de. Alors, je pourrais emprunter de l'argent. Puisque, entre nous, je pourrais venir écrire le contrat de reconnaissance de dette, de star, après après la fête. Alors, je n'aurai pas le droit d'écrire. Sauf si, toutefois, et on mis nouveau, vous ne me connaissez pas assez, allez savoir dans les, les compagnes d'argent, comment je me comporte, parce que je ne suis pas honnête. Donc, du coup, à cause de ça, vous n'allez pas emprunter de l'argent, l'argent, j'en ai besoin urgentement. Alors là, on aura le droit d'écrire pendant le bateau. Encore une solution, on se fait confiance. On peut reporter ça à Rolamoed. Mais seulement on le pauvre, le scribe, celui qui écrit les contrats, il fallait écrire avec des belles lettres et tout ça, et comme un, comme un parchemin, en parchemin, et c'était l'usage. Donc, du coup, le scribe, lui, maintenant, lui, ça l'arrangerait qu'on écrive le shtar tout de suite. Comme ça, il va pouvoir gagner 100 shekels et acheter un peu plus de viande pour Rolamoed. Alors là, ouais, c'est ça le scribe, Oshanlo, qui n'a pas d'argent. il n'a pas d'argent pour manger, on parle de, du, du sofère. Eh bien, dans ce cas-là, on aura le droit d'écrire. Autre sujet maintenant, quelqu'un qui a un saufère, et qui a l'habitude d'écrire, des... son travail, c'est d'écrire des faire Torah, des tfilin, des Mezuzot, eh bien, il n'aura pas le droit d'écrire pendant Khalamoued. Il n'a pas le droit d'écrire pendant Khalamoued parce que c'est plus pour le besoin de la fête, euh, comme ce qu'il le, qu le disait. Euh... Oh c'est ça, oui, ça rapporté dans le dosautium d'OV, entre parenthèses, vous savez, vous savez que les... c'est fréquent plus en Israël, pas en Israël, mais en France, et il y a encore, encore beaucoup d'Ashkenaz, des yekes qui mettent les dphilines pendant la Oui, c'est une des preuves qui est entre parenthèses, qui est de là, à partir du, du CFR, du SMAG, qui rapporte un émotion qui nous dit, si deux fois s'écrire des tuilines, parce qu'on en a besoin pendant Khalamoued, et on a le droit d'écrire pendant la on avait le droit de mettre des dphilines pendant Halamoued, ils avaient un usage comme ça. C'est ne marque le on a l'usage de ne plus mettre des dphilines. Tous les seuls qui même quand ça arrête, même les Ashkenaz des d'Israël, ils ne mettent plus les dphilines. Et tous, je crois quasiment, je crois que même les Bet de Yeke en Israël, ils ne les mettent plus. Mais en tout cas, on n'a pas le droit d'écrire, donc c'est le sujet quoi, on n'a pas le droit d'écrire des Sefer Torah, ni des dphilines, ni des Mezuzot pendant Khalamoued. D'accord Parce qu'on ne sait pas de choses qu'on a besoin pendant Khalamoued. Selon ce principe, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a besoin d'une mesouza chez lui, à la maison, il n'y a pas de mesouza Apparemment, il aura le droit d'écrire, j'imagine, selon le même principe. Et puis ensuite, « Ven magin même mieux que ça, il y avait un Sefer Torah qui avait une lettre mal écrite, un problème qui invalide le Sefer Torah, et on n'aura pas le droit de le corriger pendant la moued. « Ve'afil sefer Ezra o Hazara » ça revient au même, même si c'est le livre, le Sefer Torah de Ezra à souffert, ou bien le livre de la Hazara, et c'est le même Sefer Torah en fait, que le livre qu'au Betamigdash on lisait de la Torah en public. S'il y a une faute là-bas, on ne pourra pas le corriger. Il faut en sortir un autre Sefer Torah. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'autres Torah et qu'il faut forcément le corriger pour les en public C'est plus écrit. C'est pas écrit. J'imagine que ça devrait être permis. Parce que ça s'appellera de j'imagine. D'accord Pas précisé, je, je déduis selon l'histoire du point avec, avec les tfilines, que si on a besoin pour le cholamoued, qu'on aura le droit d'écrire selon le Sefsmag, selon mon principe, j'imagine qu'on aura le droit de projeter cette si on a besoin de cette pour lire pendant le moed. Rabbi Omer, côté Vadam Tfilin, Mezuzot Latzmo, va trouver Ali lire et route, tzitzit. nous dit sache qu'un homme a le droit d'écrire des tfilines, et des Mezuzot, si c'est pour lui-même, même si c'est pas pour les utiliser pendant la moed, mais étant que j'ai une mitzvah d'avoir des tefilin. J'ai une mitzvah d'avoir des mezuzot. J'ai le droit d'écrire pendant Khalamoued, même pour les émettre après la fête. Ça c'est un. Et deuxièmement, Il a le droit aussi de tisser avec ses jambes du, le trelet, le fil bleu, la bleu azur, pour son tzitzit. Soit tisser un fil, c'est aussi tové, c'est aussi un, une melacha qui est interdite. Et si tu n'en si as pas besoin pour la moëlle, tu n'auras pas le droit de le faire pendant la Maintenant, il y a une misère de faire des tiziotes. Alors, malgré tout, tu ne feras pas les tiziotes pendant la étant que ça implique des travaux que tu n'aies pas. Qui ne, alors ça, c'est la vie de Makama, Ça implique des travaux que tu n'as pas besoin pour Kholamod. la La Buda vient et te dit tu sais quoi Si tu le fais avec chinouille pour tisser, au lieu de le faire de manière, je ne sais pas comment on faisait avec les doigts, il y avait des techniques, vous savez, quand c'est des filles qui sont torsadées. On tisse les, pour tisser les fils, il faut torsader, des, faut torsader des fils, et puis après, un, il s'enchaîne avec l'autre. Donc, il faut tourner les fils pour ensuite les faire tourner, on les fait tourner sur eux-mêmes, comme ça, ça tient, ça tient fortement. Eh bien, alors, tu ne le feras pas de manière habituelle avec tes mains, mais tu pourras le faire avec. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait avec ses pieds, il a une technique pour faire rouler les, le fil, comme ça, le fil, il va, il va réussir à se rouler, puis après, et à se torsader. Ça, c'est la vie de Rabbi Yuda. Bon, pour l'Allah, il nous rapporte le partenariat que tu peux même le faire comme tu veux, tant que c'est pour ta propre utilisation. Tu le fais pour toi même avec, euh, ils avaient d'usage. ils mettaient au bout du, au bout du, du long fil, ils lui mettaient une pierre par exemple qui faisait tourner comme ça, enfin, il, il la faisait tourner sur elle-même, et ça allait plus vite. Et ça, tu droit même le faire aussi, comme des comme usages tout à fait normalement, si c'est pour ta propre utilisation. Apparemment, même si c'est pas pour la moitié, j'imagine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine c'est là.